Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, je viens de tomber sur cette image rocambolesque. Oh là là, mais c'est du grand n'importe quoi. Donc là, hier, on a vécu un débat hein, incontrôlable, du grand n'importe quoi. Débat présidentiel. Hein. Je te parle pas de débat à côté de l'épicerie ou débat en, dessous, en, en bas de ton bâtiment avec tes poteaux. Il y a le petit flash, vous dites n'importe quoi. Ouais, toi, qu'est-ce que tu vas faire avec 2 milliards si tu gagnes Non, c'est pas ça. Là, c'est le débat. Hein qui ont, y, ils ont la vie de tous les Français entre leurs mains. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ouais, moi, je vais mettre le voile L'autre, il dit, oh, les bras m'en tombent. Et puis, quand on lui dit, ouais, mais la Russie, je sais pas quoi, il lui dit, ouais, mais toi, quand tu parles avec les Russes, là, n'oublie pas que c'était banquier, hein. Voilà, donc c'était ce genre de débat qu'on a eu hier. Voilà, donc euh, rien à voir avec euh, les problèmes qui nous concernent, hein. On va pas se mentir. Là, c'était un clash, tu vois, rap contenders. Et là, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il met les gants de boxe. Déjà, premièrement, pour nous prouver que hier, il a bien boxé Marine. Alors que c'était pas un combat de boxe, mais on va pas se mentir, c'était du grand n'importe quoi. Dès qu'il lui disait une phrase, Marine, elle était là, elle bégayait, et puis quand Marine a parlé, il lui coupait la parole tout le temps. Tu vois ce que je veux dire Et puis Marine, je peux pas parler, et puis oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Non, après, boum, il faisait des montages. Ah là, c'est parfait, vous êtes au même temps égalité, c'est parfait, oh là là, mais c'était du n'importe quoi. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Il met le gant de boxe, c'est quel message qu'il envoie il a beauté tout le monde dans cette campagne, sans faire la campagne. t'as vu ça Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit Bon, voilà, je vais faire une petite démonstration euh, de, de, de boxe avec le peuple. Donc là, il est parti voir le peuple, boxer avec le peuple. Tu te rends compte de la, du niveau de, euh, de je m'en foutisme hein Tu as déjà vu ça Tu as déjà vu en pleine campagne un présidentiable qui vient qui dit au peuple, viens toi et moi, on fait un petit sparring, je vais te boxer. Tu penses que moi, je suis président, je suis politicien, je ne sais pas me battre hein Pourquoi tu n'as pas mis les gants quand l'autre, il t'a giflé, là Celui qui avait les longs cheveux, celui qui a dit, ah bah là, Macronie, euh, mon joueur Saint-Denis. C'est lui qu'il fallait gifler. Hein fallait lui dire, ah bon, tu m'as giflé, mais j'étais pas prêt. Hein Tiens, mets les gants, mets les gants, on va là-bas, et puis on règle ça. Donc toi, Emmanuel Macron, c'est comme ça que tu vas attaquer le prochain mandat. Tu vas nous botter, quoi. Oh lolo lolo, lo. bon là les cartes sont, euh, sont pipées, on va pas se mentir, euh, voilà donc euh, tout est joué. Euh, Emmanuel Macron là il est déjà en mode victorieux, parce que là quand il met les gants c'est pour dire que tous les autres candidats euh, il les attend sur le ring et voilà il y a personne qui peut venir parce que là Marine hier il l'a botté, il a botté tous les autres candidats sans même les calculer. Ils ont dit, mais Manu viens on parle, on fait un débat Il a dit, j'ai pas le temps avec vous là, bande de bambins, vous croyez quoi moi Hein moi je suis déjà qualifié, vous voulez que je parle avec tous ces bambins là qui sont là en train de faire du n'importe quoi hein On verra le celui qui gagne le, euh, euh, les, les préliminaires là, il se bat contre moi au second tour Voilà, et puis voilà, qu'est-ce qui s'est passé Il a littéralement bousillé Marine, alors que Marine Le Pen elle pouvait le, le détruire Elle pouvait le détruire, en quelques phrases, quelques mots C'est terminé, il allait commencer à transpirer, commencer à, à sautiller du genou Mais même pas elle n'est pas partie sur, sur ça, c'est que quand on a parlé du voile, elle était sérieuse, elle a commencé à sortir des arguments et tout, nanana. Ah ouais, mais voilà, voilà, maintenant il va faire le, le, le bambin. Moi, je peux te ramener déjà, hein, Manu, parce que là, tu es en train de faire le Emmanuel Macron Tyson, tu vois. Mais moi, je peux te ramener Mike Iron Tyson, je peux te le ramener lui, je peux même te ramener les nouveaux prospects, là. Les, les Chancourt Stevenson, oh lolo, mais ils, ils vont te frapper au foie, hein. Hein Est-ce que ta garde elle est bien Déjà là, quand on regarde, tu souris trop en tant que boxeur. C'est pas bon. Non, non, non. Toi, on voit que t'es un boxeur menteur. Quand l'arbitre il dit siffler, allez dans votre camp, toi tu cours, tu vas, tu frappes le boxeur alors qu'il est assis. Et puis il y a les, les entraîneurs, ils sont là, wow, c'est pareil et tout, mais la règle et tout. Et puis toi, tu vas voir les gens de la, qui, qui s'occupent de, de l'organisation, tu leur dis, bon écoutez, hein, c'est simple, moi je suis le président de la France. Et puis voilà, ça passe Qu'est-ce que tu crois Mais c'est du grand n'importe quoi donc tu mets les gants de boxe en pleine campagne présidentielle. Tu te moques de nous, quoi. Bah, tranquille.